Notre, notre workshop les, les nouveaux métiers du, du digital. Alors si je peux avoir ma connexion. Oh. Voilà. Alors ben, ceci est un workshop. Là je vous passez. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ceci est un workshop, nous allons l'animer ensemble. Donc il va y avoir énormément d'interactions en binette euh, On va commencer par nous présenter brièvement Elam Hamd Hameli, euh, l'Erdem DDB Tunis en tant que planeur stratégique. Euh, ce que je suis en train de faire, fait euh, l'agence interne, hein, c'est que euh, je crée des stratégies 360 intégrées, euh, alliant euh, ce qu'on appelle online et offline, dans le cadre d'une stratégie globale pour la communication des marques. Et quelle équipe qui pourrait se présenter brièvement? Je suis son partenaire à VDB, malheureusement. <rire> en tant que directeur de création. Et donc c'est ensemble que nous, nous mettons au point la communication pour les marques que nous, dont nous sommes responsables et pour leurs produits. Donc aussi à travers tous les médias, toutes les plateformes, qu'elles soient online ou bien offline. Voilà. Donc, l'Abdé pour faire un petit tour sur le sur le contexte actuel fédéral. Donc, nous avons euh, 4% d'utilisateurs euh, de mobile uniques depuis de, de progression d'utilisateurs uniques depuis un an. Euh, nous avons euh, 60% des, des salariés qui jugent la stratégie digitale de leur entreprise être euh, être en retard. Il y avait un hasard qu'on va aborder tout à l'heure. Nous avons 80 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020. Ben, 80, moins, milliards. 80 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020. 2020. Il y a combien de, de terriens Il y a combien de terriens sur Terre On est... Euh, à des... C'est le password. Donc, si on fait le calcul, il y a 10 objets connectés en moyenne pour chaque individu sur Terre. En anglais, sachant qu'il y a beaucoup de différences entre les pays développés et les pays en voie de développement. Voilà. Donc, qui l'objet connecté, il y aura l'i-objet qui peut se connecter à Internet ou qui peut se connecter à une autre machine centrale et connecter à Internet. Ça comprend les l'explicopieuse. Les bien sûr, les bien sûr, les montres connectées, les imprimantes, etc., etc. Mais euh, on a plus de 8 millions de euh, d'abonnements Internet. Alors, on a 88% des 18-29 ans euh, qui se connectent régulièrement à Internet. C'est un chiffre énorme. C'est un des chiffres vous avez ouais. On a 46% qui se connectent pour entretenir le réseau social. Plus de 7 millions sont abonnés à Facebook plus de 2 millions sur Instagram, on a plus de 15 millions de vidéos visionnées collées sur YouTube. En Tunisie. En Tunisie. Euh, donc M'Arab, nous une notion très très importante. Il ne faut pas parler de digital, justement, il faut parler de digitalisation. Enfin on va charger de digital, digital, Digital, Digital. Mais qu'est-ce que le digital le digital est une application. Le digital est un, euh, un est un outil. à Là, on est parti a la digitalisation, la digitalisation des process, la digitalisation des métiers, la digitalisation de l'industrie, etc., etc., Donc, je ne parle malheureusement de vidéo. Quand qu'on fait les smart home. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'un smartphone Une maison okay. connectée. Tous les éléments qui rentrent maison ah. Ils sont connectés. D'accord. Et qu'est-ce qui rend cette maison smart C'est la connectivité ah. ou la haja ah. Qu'est-ce qui la rend intelligente cette maison On peut y accéder à distance et programmer tout à distance. On peut programmer. On peut programmer des, euh, des mécaniques entières, oui. on est à la oui. femme, oui. oui. hein, la clim, la clim oui. Etc., oui. Etc., etc., etc. Tout devient programmable. Oui. On a des vidéos qu'on voulait vous montrer, justement par rapport aux maisons connectées. My friend came over and pointed out that the fire alarm was beeping. I was surprised. I didn't know. I was cooking in the kitchen and my friend's daughter fell down the stairs and got hurt. She was crying up for help. I had no idea what was happening. but nothing that can distinguish between a microwave, baby crying, dog barking, or any other household sound. The reason no one's been able to create a product like this is the shortage of data. In order to teach a machine learning model how to distinguish sounds with any level of accuracy, you would need literally millions of sound samples. Turns out the answer was in front of us the whole time. YouTube contains over a billion hours of videos that are filled with sounds. We train the CSound machine learning model with sound clips from YouTube. Over 2 million videos were analyzed, categorized, and converted into 10-second sound clips, each containing a discrete sound. Each type of sound in our data model, like yelling, is comprised of several thousand YouTube audio samples. These sounds range from common household noises to alerts that could mean life or death. Every sound clip we add makes our machine learning protocol even smarter, allowing for even higher accuracy ratings. While the technology is incredibly complex, the user experience couldn't be more simple. C sound is always listening for one of the 75 sounds it's programmed to hear. Once a sound occurs, it interprets the noise and communicates it via Wi-Fi to the user's mobile device. Résumé, en gros, de quoi il s'agit, euh, il s'agit d'une innovation technologique dans le service, justement, de Smart Home et l'Archiorally. Euh, il s'agit aussi d'une innovation créative. Elle, euh, grâce à elle et grâce à d'autres innovations créatives, il y a des compétitions internationales qui s'orientaient uniquement vers la, vers la créativité. C'est comme un festival de Cannes qui avait son festival de la, de la publicité créative. Euh, et lui, voilà, il s'oriente justement vers ça et qui a créé la rubrique Innovation, innovation and Technology. Donc aujourd'hui, l'Ikadin euh, Choufi avec a gagné un prix à Cannes, justement. C'était le grand prix dans la catégorie Innovation, euh, dans les Cannes Lions. En fait, le, le case en lui-même, le produit en lui-même, c'est. Ils sont partis du postulat qu'un sourd qui habite seul chez lui est en grand danger parce qu'il n'entend pas des choses qui peuvent arriver par exemple, euh, un sourd, sa fille tombe il ne va pas l'entendre pleurer un sourd, l'alarme de l'incendie sonne il ne va pas l'entendre sonner donc il va se rendre compte du problème de sa fille qui est tombée ou bien de l'incendie qui est en train de brûler la maison au dernier moment donc euh, ils ont mis au point un appareil connecté avec la smartwatch ou le téléphone portable euh, le, smart, la, le smartphone de la personne qui envoie des messages donc c'est une application qu'ils ont mis au point donc il y a, il y a un appareil dans la maison <rire> cet appareil est connecté à une application qui peut être téléchargée soit dans le téléphone soit dans la montre soit là où on euh, cet appareil reconnaît les sons, notamment de ce qui peut être dangereux dans une maison. Comment ils ont fait ça Comment ils ont fait ça Maintenant, ils ont remarqué, ils ont, au début, ils se sont dit « putain, on a besoin d'énormément de sons, où est-ce qu'on va trouver tous ces sons ?» Le son d'un chien qui aboie, le son d'un chat qui miaule, le son d'une fille qui pleure, le son d'une alarme incendie, etc., etc. Après, ils se sont rendu compte qu'en fait, sur Internet, il y a une source énorme de sons, une source infinie de sons qui est YouTube. Parce que sur YouTube, il y a plus d'un milliard d'heures de vidéos. Un milliard d'heures de vidéos sur YouTube. Donc, ils ont pris les sound samples de YouTube qu'ils ont associés pour, chaque, pour chacun des sons. Ils ont pris environ 70 sound samples qu'ils ont associés dans leur, avec l'application au son d'un animal ou bien au son d'un manger Et c'est ce qui leur a permis de, de, de, de donner vie à leur dé qui est d'avertir c'est à dire qu'au lieu que les sourds vont entendre le bruit les sourds vont voir le bruit de façon à ce qu'ils puissent être alertés à chaque fois qu'il y a un danger chez lui et à la maison ben. et, et, donc, est, euh... et donc ça ça nous montre en fait la technologie n'est pas simplement une histoire de prouesse, de prouesse euh, technologique ce n'est pas simplement quelque chose qui est là pour vraiment pour frimer avec le dernier iPhone ou bien le dernier Samsung, mais c'est vraiment quelque chose qui peut venir en aide aux gens. Dans la vie de tous les jours, c'est quelqu quelque chose aussi la technologie qui peut sauver des vies. Et là aussi, l'intérêt là, aussi de, de, de ce case, c'est qu'ils ont utilisé à la fois la data avec YouTube et des innovations technologiques en inventant l'appareil. Et bien sûr une grande partie de créativité dans, dans justement la recherche et l'idée. Parce que le hum les gens ont souvent, ont souvent tendance à confondre la créativité et l'art. Pour être artiste, il faut être créatif. Mais la créativité est nécessaire à tout le monde. Un plombier doit être créatif, n'importe qui doit être créatif, s'il veut réussir et s'il veut apporter des innovations. Exactement. Euh... Alors, le, le procédé qui a été utilisé justement pour recenser et pour apprendre que cette, pour que le software de cette, de cette machine apprenne justement les sons et puisse donner les bonnes notifications pour les bons les, les bons sons. Je crois il y a une antenne réadaptable Machine learning. Voilà. Donc on a vu une application intelligente et créative de machine learning justement. Le machine learning, il peut, permettre la... il peut nous permettre des solutions qui mènent d'ailleurs. Le boîtier et, la... et le device en soi, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas une innovation technologique. La recherche, derrière, la recherche derrière le développement qui a été utilisé, les procédés qui ont été utilisés, c'est ce qui a permis de créer cette solution-là. Et cette solution-là, c'est une solution qui a apporté de tous, comme les gens qui font de l'Amérique, qui n'importe qui. Ce n'est pas un outil compliqué, ce n'est pas un gadget qui est sophistiqué, mais c'est une solution très très intelligente et qui est à la fois technologique et créative. Mais tout le monde a entendu parler de, de Tesla, de la voiture autonome, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas que Tesla. Dans cette course-là, il y a tous les constructeurs automobiles qui vont vers la voiture autonome. Demain, le casier interne, je c'est-à-dire que le casier complètement. Et si le casier est tout va changer. Tout va changer. La façon de vivre les trajets internes. La façon de communiquer avec le La façon avec laquelle le les internes a connecter. Et la connectivité, je ne sais pas si tu as des opportunités pour nous, les jeunes créatifs et les jeunes euh, euh, euh, technologistes, euh, je ne sais pas si des perspectives pour innover. Demain, la pub sera revue autrement. De même, on dramas, à la pub, sera revue, allé à pub à euh, Aujourd'hui, vous devez savoir que les plus gros constructeurs automobiles dans le monde, Khardin, Issa, ont fait des conventions avec les plus gros opérateurs téléphoniques et les plus gros constructeurs de téléphones mobiles IT, que ce soit Samsung Apple, etc., etc. via leur OS. Aujourd'hui, on a des voitures qui des voitures. Il faut faire un iOS ou un Android ou d'autres types d'OS ou la compétitivité. Il faire les téléphones mobiles via des softwares. que qima software les solutions que la voiture apporte. La mobilité est la base de tout. Nous avons qu'il y a, jours, a, carrière, a fille, comme, fille, comme solution de mobilité dans le monde. Au carême, etc. par exemple, à l'autre bout de la Méditerranée, qui fait un nous avons à la caravane en une minute. C'est aussi simple que ça. des parking, des la des parking, des parking, des parking, des parking, c'est la des parking, et euh, les constructeurs automobiles, par exemple, le groupe Volkswagen, il s'associe à un groupe qui Hertz, cest un groupe euh, de location de voitures. Lyon qui est un chien qui est un un est est un si euh, tu un constructeur d'automobile, tu t'associes ta à la d'interlocation de ta aujourd'hui on, on, on ne vend plus de voitures, on vend des solutions de mobilité. Et qui dit solutions de mobilité parle aussi de ça. aujourd'hui, on devient à 100% connecté là où on est. Il y a peut-être un petit écouteur, il y a pas C'est tout. Lunettes au théâtre. Ça va être c'est théâtre connecté, faut et c'est ce qu'il faut qu'on qu atteigne un jour ou l'autre. Le n'était que le bridge à un moment donné, le je à quel point on peut être mobile. Et il a atteint son objectif. La vraie innovation technologique sera le jour où rêve va disparaître. Où rêve va disparaître dans les prochaines décennies. Mais. Vous savez très bien que aussi dans la médecine, nous avons des technologies justement, qui étaient réservées aux gamers, aujourd'hui on est en train de les utiliser pour la chirurgie. Il y a des opérations chirurgicales qui ont été faites avec de la réalité virtuelle. Ça, il des centaines de kilomètres. À des centaines de kilomètres. Distance, le patient est à 500 km ou à 500 km des médecins, et les médecins en avec fait, des chirurgiens avec la réalité virtuelle, et les casques qui sont en train de alors que la distance est, est énorme. Ouais. Voilà. En fait, yes. on, y, on va se projeter un peu dans le. Dans, le, dans la magie de la technologie créative. Je mm -hmm. y a les gens qui ont fait ont fait ont fait ont fait ont fait vidéo, c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir. va nous expliquer après. On a essayé de voir. Deux. Là, c'est une société française qui s'appelle Mobilista, je si rappelle bien, qui est en train de travailler sur. C'est un groupe de jeunes, hein, C'est tous des jeunes, mais ils sont en train de travailler, ils sont en train d'essayer d'imaginer le poste digital. Le digital, on sait tous ce que c'est, on le voit. Et donc pour eux ils ont probablement raison, le poste digital sera la pensée. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'utiliser nos doigts pour passer à un appel téléphonique, pour écrire, pour dessiner, pour ouvrir une application, pour réserver un taxi ou bien pour fermer une application. On n'aura plus besoin que d'utiliser la pensée. C'est tout. Et ça sera suffisant. Et dans la vidéo qu'on a vue ici, c'est qu'ils étaient en train de jouer au foot en fait. Ils étaient en train de jouer au foot uniquement par notre pensée. C'est-à-dire que le, le ballon, ou bien ce qui leur servait de ballon, était connecté à, à travers YouTube, je ne sais pas quoi, à l'appareil qui traduit la pensée en mouvement. Et si vous essayez de trouver sur YouTube, ils ont un site aussi, etc., ils font la même chose avec la musique, par exemple. Avec la musique électronique. Ils sont en train de créer de la musique électronique sans toucher à rien, juste avec la pensée, etc., etc. Donc ça, ce sera probablement le futur, hein, ce, ce, qui aura, ce qui aura lieu après le, après le digital, lorsque vous un disiez comme tout à l'heure qu'on n'aura plus besoin de ce téléphone, ce sera là, on n'aura plus besoin que de la pensée. On n'aura plus besoin que de la pensée pour agir. Pour, euh, pour dessiner, pour écrire, pour envoyer des messages, pour recevoir des appels. Tout le monde sera à des... Jedi. <rire> On est à 1 milliard pour 80 milliards d'objets connectés et on n'est pas en train de voir des objets connectés mais il y a euh, 10 fois plus d'objets connectés que d'êtres humains dans le monde alors que l'émergence des objets connectés n'a pas, pas, pas, pas vraiment eu lieu Imaginez ce que, de, ce que deviendrait le monde dans 10 ans, voilà dans 15 ans, voilà dans 20 ans Le monde, euh, l'être humain, déjà veut se débarrasser des objets. Et c'est ces objets bides qui vont le débarrasser d'objets. C'est des objets qui vont devenir de plus en plus petits, de plus en plus subtils, de plus en plus intégrés dans son... dans son... dans etc. jusqu'à ce que la technologie devienne omniprésente. Google, on met au un tissu qui peut servir à je connais, je vais prendre une pièce qu'un grenader? un je oui. oui, Amazon de France a annoncé euh, des, euh, des offres d'emploi et des comme ceci. Spécialiste de la livraison de colis par drone. Descriptif du métier, le dronadaire. Gère le trafic de drones, de drones dronadaire, des drones ou de drones de livraison. Donc Amazon en tape un nouveau métier, l'ISMO, le dronadaire, le drone Paradis pilotif les drones de livraison à Amazon. Vous avez tous une idée sur la, euh, la force d'Amazon et la puissance de frappe et la, et la propagation de d'Amazon Floral. Euh, on vient tout juste de rater euh, la chance de l'avoir fait tourner, Mais. Euh... émergent aujourd'hui, les législations sont en train de devenir de plus en plus renforcées alors que normalement les amateurs, les drones, les drones, etc. Un jour ou l'autre, le switch va venir. Ça a tel impact sur des obstacles sur les 20 dernières années et sur tout type de technologie. Est t on est à comme l'iPhone, on a dit, on a dit, ou a dit, on a dit, on a dit, en a temps que a dit, on a a dit, a l'Amérique. on a a a dit, acheter a on a a a le besoin en on a un manque de savoir. Justement, on lance des initiatives pour. On ne fait que râler là où il doit. On m'envoie les drones, on les technologies et les certifications. Les certifications ne sont pas quelque chose qu'on doit attendre d'un président ou d'un gouvernement ou d'un système. Les certifications, c'est des choses que nous, on ramène. Le savoir technologique ou la vulgarisation de certaines technologies, c'est nous qui ramenons ça. Ce pas, on ne va pas à attendre une administration, le savoir et les certifications. Les gens qui m'assèrent, par exemple, un iPad ou un des pour ils ils ils Ellirawa, il est en train de se mettre en place très très lentement et qui pourrait être court-circuité par les jeunes comme nous. alors on lance des initiatives justement pour montrer à l'administration et à l'État qu'on peut avancer vers l'avant, qu'on peut être en avance sur la technologie savoir que les choses pourraient changer plus rapidement. Créer le du sur Facebook, aussi l'état Il n'y a aucun état dans le monde qui a avancé dans les technologies. C'est les jeunes, les jeunes de chaque pays qui ont avancé dans la technologie. L'état ne fait que suivre.